Salut les propriétaires qui doivent vendre leur bien immobilier dans les semaines qui viennent. Dans cette vidéo, je vais vous parler des acquéreurs de fin d'année, ceux du mois de novembre et du mois de décembre, qui sont les acquéreurs idéaux lorsqu'on veut vendre son bien immobilier. Alors, vous avez l'habitude de me voir maintenant dans le parc le matin. les matin, je fais le tour de mon parc, c'est à peu près euh, 5 km. Ça me permet de m'oxygéner, de me prendre de l'énergie pour toute la journée et de vous préparer les outils et les vidéos d'information pour que vous puissiez vendre votre bien immobilier en 31 jours. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler des acquéreurs de fin d'année, des acquéreurs du mois de novembre et décembre. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ceux-là Tout simplement, ce sont des gens qui ont bien cherché cette année, ils n'ont pas vraiment trouvé ce qu'ils voulaient, mais par contre c'est très clair, leurs attentes sont claires, et vous avez en plus des, des acquéreurs qui connaissent très bien leur budget. Donc là, ça va vite avec eux. Moi, par exemple, je vends un bien immobilier euh, en région parisienne sur cette fin d'année. Et du coup, je suis très étonné parce que les gens sont... ça va vite avec eux. Parce que lorsqu'ils voient le bien immobilier, ils savent tout de suite si effectivement ils vont donner suite ou pas. Et j'ai eu beaucoup d'acquéreurs de... de... qui ont donné une offre d'achat à la fin de la visite. Par contre, les budgets, non, ça ne me correspondait pas du tout au moment, en tout cas, où moi, je les ai entendus parce que j'avais une idée très claire du budget que euh, mon biais immobilier euh, valait. Parce que j'ai fait les études, j'ai fait les analyses. Mais attention, quand on fait des analyses, c'est toujours sur des bases euh, antérieures et les marchés évoluent très vite. Donc, vous pouvez euh, avoir au niveau de l'activité... Euh, toujours une, un maintien de d'activité des acquéreurs qui recherchent à, à acquérir un bien immobilier. Par contre, on peut avoir une variation très rapide des budgets proposés. Et moi, par exemple, c'est ce que je vis. Alors, vous avez deux choix. Soit vous dites « Ok, moi là, je ne suis, euh, suis pas du tout en phase avec le marché et je peux me permettre de retirer mon bien à la vente. » Du coup, c'est top parce que ben, vous, êtes, euh, vous êtes capable de pouvoir vous donner une chance et vous dire « Bon, ben, je vais attendre euh, le, le printemps prochain, par exemple. » Ce qui n'est pas non plus la meilleure des stratégies, parce que lorsqu'on arrive sur le printemps, il y a une arrivée de biens immobiliers importants sur le marché, parce que tout le monde pense que c'est la meilleure période pour vendre. Alors du coup, on se retrouve avec une multitude de biens. Il y a donc une offre beaucoup plus importante, donc c'est au détriment du prix euh, des biens immobiliers. Donc ce n'est pas non plus, pour moi de mon point de vue et dans le conseil que je pourrais vous donner, la meilleure des solutions. Non faut, vous êtes en train de vendre parce que vous avez besoin de vendre et effectivement le marché répond pas à votre prix le prix que vous voulez euh, pour, pour votre bien immobilier. Donc du coup soit vous adaptez soit effectivement vous rencontrez un souci à, à ce niveau là. Moi par exemple j'ai été traite avec la méthode vendre sa résidence principale en 31 jours j'ai une méthode qui me permet en quelques heures d'avoir une quinzaine, une vingtaine de contacts et ce qui est intéressant, c'est justement, vu que je ne suis pas basé, ma communication n'est pas basée sur le prix, mais que sur les critères et les points forts de mon bien immobilier en fonction des critères des acquéreurs. Du coup, je me retrouve avec tous les budgets. Mais je me retrouve avec un acquéreur, enfin des acquéreurs, qui ont les critères de recherche euh, qui correspondent à mon bien immobilier. Donc c'est ça qui est super. Et en plus, par rapport à ma ville. Donc du coup, je me retrouve en quelques heures à être très conscient de la situation de marché à l'instant T. Et là là, ça a été la misère parce que je me suis dit mince les gens sont motivés sur mon bien immobilier les critères c'est ok ça leur correspond ils veulent visiter par contre au téléphone j'ai une technique qui, leur, enfin, qui me permet d'obtenir tout de suite leur budget et là ah, au moment où je reçois l'information je suis pas du tout à l'écoute je suis comme vous hein je suis pas, euh, je suis pas différent euh, je me suis persuadé d'un prix et je m'aperçois que le marché est en train de, de, de me dire le contraire. Donc là, ça fait un peu flipper sur le moment. Et je peux vous assurer que là, on est dans une situation psychologiquement difficile. Parce qu'il euh, ne faut pas se, se, se cacher. Il faut se dire, oui, ok, c'est la réalité, c'est comme ça. Et il vous faut un temps de, de, de, de compréhension, d'acceptation, qui va faire que maintenant, vous pouvez vous dire, ok, est-ce que je suis... Bien dans le moment pour vendre mon bien immobilier, est-ce que je me donne la chance d'attendre l'année prochaine ou est-ce que ben, je vais m'adapter au bien immobilier Moi, c'est ce que j'ai fait. En fin de compte, chaque, chaque mois, j'ai mis un prix de vente affiché que j'ai descendu de façon conséquente. J'ai donc eu des, des offres, mais à chaque, fois, à chaque fois, je revenais à ces premières offres qu'on me faisait au lancement de mon plan de communication massif. Donc à un moment donné, vous n'avez plus le choix moi, je dois vendre. Je suis dans une position où je dois vendre, j'ai mes raisons. Il faut que ce soit vendu avant la fin de l'année. En tout cas, quand je dis vendu avant la fin de l'année, que j'ai une offre d'achat signée et enregistrée chez le notaire pour la fin de l'année. Donc, j'ai pas le choix. Je dois m'adapter à ce que me propose le marché. Et lorsque j'ai pu obtenir même des budgets qui correspondaient quand même plus à mes attentes, le secteur de mon bien immobilier ne convenait pas aux acquéreurs de, qui avait un budget supérieur à ceux qui étaient euh, OK pour acheter mon bien immobilier avec ce secteur. Donc je peux vous garantir que psychologiquement vous devez faire un effort. Mais tout ça, ça n'a pu se réaliser que parce que j'avais trois éléments clés sur ma communication qui ont fait que vous euh, pouvez obtenir comme ça cette réaction très rapide de la part des, des acquéreurs, une volonté de partager avec vous... Vos budgets. Moi, ce soir, je vais faire une présentation de ces trois euh, trois clés, ces trois secrets qui vont répondre à trois questions. C'est-à-dire à qui je dois présenter mon bien immobilier. C'est très important parce que votre communication ne doit pas aller dans tous les sens. Et le fait de parler aux bons acquéreurs, du coup, c'est plus vous qui vendez hein, quelque part. C'est eux qui achètent parce que vous parlez aux, aux bonnes personnes. Ensuite, il faut savoir comment vous devez présenter votre bien immobilier à ces personnes. Et ensuite, donc troisième secret, donc deuxième secret, comment je vais faire, comment je dois, me, comment je dois procéder, quelle, euh, quelle, euh, quelle stratégie je dois mettre en place en termes de présentation de mon bien immobilier. Et ensuite, quelle est ma stratégie de communication pour obtenir des contacts à foison. Et ça c'est très important parce que vous allez vite réagir par rapport au marché. Ça c'est vraiment génial. Donc comment obtenir des contacts à foison, c'est le troisième secret que je vais vous révéler ce soir. Donc, si vous voulez vous inscrire, le lien est soit en dessous, soit, soit au-dessus, il est quelque part. Cherchez-le, vous allez le trouver, c'est sûr. Vous inscrivez et vous allez recevoir un lien direct pour qu'on puisse se parler Donc ce soir à 21h. Et n'hésitez surtout pas euh, de, de pouvoir préparer vos questions. Je répondrai à toutes vos questions. Euh, et puis, surtout, mettez-vous en tête qu'il n'y a pas de période réellement pour vendre. C'est simplement que c'est vous dans votre période, est-ce que vous préférez aujourd'hui euh, ben, payer encore des, des échéances Est-ce que vous préférez encore euh, ben, vivre avec votre ex Parce que, ben, évidemment, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas prendre de, un autre appartement, une autre maison. Donc, du coup, vous êtes obligé de faire euh, de la... Euh, être copropriétaire avec votre ex donc ça c'est pas bon est-ce que euh, bah, continuer à, à savoir que ben bah, c'est pas vendu donc vous allez encore continuer à supporter vos, vos problèmes financiers avec votre banque ce genre de choses ou bien que euh, euh, vous pouvez toujours pas aller retrouver votre conjoint ou votre conjointe qui elle est ou lui est déjà parti dans une autre ville ou, euh, ou dans un même dans un autre pays et donc le bien immobilier n'est pas vendu et dites vous bien que même si vous vendiez avant la fin de l'année de toute façon, vous passeriez à l'acte authentique de vente. On va dire, si on est novembre ou décembre, on va dire en décembre, après vous rajoutez trois mois. Donc c'est-à-dire en mars. Donc concrètement, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Si pour vous, il est urgent de changer votre situation, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Donc je vous donne rendez-vous ce soir. Franchement, ça va être dynamique. Là, moi, je vais commencer à prendre le rythme. Je vais me ressourcer là en termes d'énergie. Et puis c'est avec un très très très très très grand plaisir que je vais euh, partager tout cela avec vous ce soir, 21h, donc nous sommes mardi, je vous attends, inscrivez-vous et euh, préparez vos questions, à tout à l'heure